titre du livre la promesse vient d'une promesse que j'ai faite à l'âge de 12 ans sur le bord d'un lac marocain alors que j'étais moi-même au scout et qu'à l'époque j'ai fait cette promesse euh, d'aimer la nature les plantes et les animaux et en fait si je crois qu'aujourd'hui cette promesse il est urgent euh, qu'on la porte tous ensemble c'est parce qu'on peut constater que l'ensemble des décisions ou des non décisions euh, prises L'encontre de l'écologie ces dernières années, ces dernières décennies, euh, ont montré qu'on va droit dans le mur si on continue simplement à utiliser la raison, à utiliser des arguments euh, rationnels, à penser bilan carbone, à penser donc de façon euh, euh, notamment en matière d'efforts et de contraintes liées à la question écologique, et que du coup il y a aujourd'hui une impasse dans laquelle nous sommes, et c'est pour ça que je pense que seul l'amour. Euh, peut nous apporter la grande réponse à notre rapport à la terre, à notre rapport à la nature. Et on a aujourd'hui tout essayé en matière d'écologie, sauf l'amour. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand je vois les jeunes qui notamment manifestent dans les manifestations pour le climat, euh, je vois en fait mes enfants comme s'ils m'interpellaient moi-même en me disant « Mais vous dites que vous nous aimez, les parents, puisque moi je suis parent... Euh, de, de quatre enfants vous dites que vous nous aimez mais où sont les preuves d'amour dans votre manière de gérer cette planète de quelle façon vous euh, vous attestez par vos comportements quotidiens que vous êtes effectivement en train de nous aimer nous mêmes puisque vous êtes en train de nous laisser une planète qui est dans un état catastrophique et donc du coup cette convocation finalement de l'amour non seulement dans notre rapport au monde mais aussi dans notre rapport aux enfants il me paraît premier parce que je pense que si la priorité de l'ensemble des décisions qui étaient prises au niveau individuel, comme collectif, au niveau d'une commune, comme au niveau de l'État, si la priorité était réellement donnée aux jeunes, eh ben on n'agirait pas comme on agit aujourd'hui dans notre gestion de la planète, et des ressources naturelles en particulier. Je crois que le, les leçons à tirer de la rencontre avec la nature, c'est d'abord une leçon d'émerveillement. C'est-à-dire que je pense là aussi que le premier mouvement s'opère chez celui qui va dans la nature que ce soit dans un square que ce soit à la montagne que ce soit au bord de la mer que ce soit dans un jardin que ce soit dans la campagne la première chose que nous recevons c'est une capacité ou une possibilité de nous émerveiller devant ce qui nous est donné gratuitement et cet élan il me paraît majeur c'est à dire je pense qu'on ne protège bien que ce que l'on aime or aujourd'hui le fait est que depuis plusieurs générations nos parents nos grands-parents sont tous devenus des urbains et donc du coup le chemin vers la nature il s'est petit à petit euh, refermé ce qui fait qu'aujourd'hui la nature elle fait presque peur c'est à dire celui qui doit aller dans la forêt il dit mais j'ai un peu peur mais pourquoi avoir peur de la forêt ou celui qui va marcher dans la nuit dans la nature il, il a un peu peur de la nuit et donc aujourd'hui on nous a renvoyé finalement l'image d'une nature qui est une menace euh, les tsunamis, les avalanches, les glissements de terrain, etc. Mais en réalité, la nature, elle demande qu'à retrouver un, une capacité de réconciliation, finalement, entre l'humain et la nature. Euh, D'ailleurs, l'humain, il fait partie de la nature, je veux dire, il n'est pas hors de la nature. Et donc, il est urgent qu'on ait à nouveau cette relation sensible, cette relation émotionnelle avec la nature. Et cette relation, elle est possible par le fait de la côtoyer. On ne peut pas aimer la nature de loin, on ne peut pas aimer la nature, je veux dire, sur un iPhone, on ne peut pas aimer la nature si à un moment on ne la rencontre pas euh, réellement. Et donc c'est ça que j'essaye de défendre dans ces passages qui sont des passages effectivement presque poétiques c'est-à-dire qui sont des zones à la montagne des zones à, à la forêt des zones au jardin des zones au désert euh, qui sont des milieux que moi j'ai pratiqué euh, je veux dire tout au long de ma vie j'ai eu la chance de beaucoup voyager de beaucoup rencontrer cette nature-là mais aussi de constater de constater avec quelle rapidité elle se dégradait avec quelle rapidité l'empreinte humaine faisait qu'on avait aujourd'hui sur un pas de temps très court sur un pas de temps d'une vie d'homme on peut voir à quel point elle se dégrade. Et c'est pour ça que ce chemin finalement vers la nature, ce chemin d'émerveillement, je pense qu'il est possible à tous. Je pense en plus que la nature, elle a comme vertu d'accueillir celui qui est tel qu'il est, quand il est blessé, quand il est triste. Je veux dire, la nature, c'est un lieu où on n'est pas jugé. Donc c'est un lieu où on peut déposer à la fois ses larmes et ses rires. C'est Pierre Rabhi qui, le premier, a inversé la question de dire quels enfants laisserons-nous à la planète est aussi important que quelle planète laisserons-nous à nos enfants. Et effectivement, on est chacun euh, interpellé aujourd'hui dans notre euh, façon d'accompagner nos enfants, de les éduquer, dans le rapport au temps, dans le rapport aux écrans, dans le rapport sensible aux choses. On est chacun interpellé dans la façon que l'on a d'éduquer ces enfants qui vont demain se retrouver euh, gestionnaires de cette planète. Moi, aujourd'hui, je suis, je m'indigne contre ceux qui disent, c'est aux enfants de gérer la planète. Moi, je pense que notre, la première responsabilité, elle est à nous-mêmes, adultes, d'être en responsabilité par rapport à ces enfants qui vont euh, venir derrière. Et effectivement, dans ce moment, certains, j'en ai parmi mes filles, je veux dire, moi j'ai trois filles, euh, certaines, en l'occurrence, se posent la question de savoir si elles feront des enfants ou pas. Cette question, je la trouve dramatique. Parce que c'est une question qui atteste d'un manque d'espérance, c'est-à-dire elle atteste d'une réalité, qui est une réalité qu'on connaît chez les jeunes aujourd'hui, d'un accroissement de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire d'une anxiété vis-à-vis -vis de cette inquiétude écologique, qui est telle qu'elle touche au plus intime de chacun et de chacune, en se disant « mais moi, dans cet environnement-là, je ne peux pas... » faire un enfant donc je pense que c'est euh, du libre choix et bien entendu je le comprends pleinement je veux dire de chacun de se dire quelle attitude je vais avoir moi-même dans la manière de laisser ma trace sur cette terre avec ou pas des enfants mais pour moi cette interpellation elle me touche profondément et c'est vrai qu'aujourd'hui ceux qui autour de moi je pense à Pablo Servigne je pense à Cyril Lyon chacun d'entre nous nous avons fait des enfants Chacun d'entre nous qui sommes euh, activistes dans ce domaine de la protection de la nature et de l'écologie, nous avons fait des enfants. C'est quand même la marque du fait qu'il y a au fond de nous une espérance profonde que l'on soit encore capable de faire que ce monde euh, s'améliore, qu'on ait une autre manière d'habiter la planète que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc moi j'ai aujourd'hui cette espérance profonde. La promesse est un livre d'amour, la promesse est un livre plein d'espérance, plein De lucidité aussi, mais qui ne désespère pas de la capacité de l'homme, s'il rentre dans un rapport nouveau à la nature, qui soit un rapport aimant, de faire que demain soit différent d'aujourd'hui. Ce qui est important aussi de dire, c'est que ce livre, je l'ai écrit avoir, après avoir côtoyé pendant des voilà, comme pendant près de 30 ans tous ceux qui agissent dans une sphère privée, ou dans une sphère publique en faveur de la nature. Notamment des gens qui ont, au sein de grosses entreprises, créé des fondations euh, en faveur de la nature. Et je pense que ce livre, il est le livre de cette famille de gens que j'ai côtoyés, et donc euh, qui chacun ont comme euh, première raison de s'engager pour la nature, un amour profond pour la nature, une relation très personnelle, très intime avec la nature. Et donc ces gens-là, je crois qu'ils se retrouveront dans ce livre, euh, d'où qu'ils soient, je veux dire, euh, à la fois, euh, encore une fois, peut-être venant de, de milieux euh, liés à l'entreprise, mais aussi euh, venant de milieux très associatifs. C'est d'abord le livre d'une espèce de famille qui, moi, m'a nourri et m'a permis aujourd'hui d'être un peu leur, euh, leur porte-voix. Quand j'ai écrit ce livre euh, il y a un an, euh, il se trouve que j'ai eu un échange avec Yann Artus Bertrand, qui est un ami, à qui j'ai euh, envoyé le texte. Et euh, Yann m'a dit, écoute, euh, ce texte, il m'a profondément touché, donc si tu as envie, je te donne des photos pour illustrer le livre. Et au début, en fait, ce livre, qui était prévu comme étant un, un, un petit format un peu intime, euh, est publié avec des photos d'Yann que j'ai choisies, parce que je crois que l'un et l'autre, à notre façon, moi avec des mots, lui avec des images, on porte le même propos, qui est un propos d'émerveillement et une invitation à ce, que, à ce que chacun, par cet émerveillement, ait envie également de, de protéger la nature dans laquelle nous vivons.